tout le monde, bienvenue à Weedman Review numéro 217. Produit de la SQDC, nouvelle compagnie que tout le monde parle de Green Organic Dutchman. Écoutez, euh, cadeau d'un abonné, merci à Patrick euh, qui m'a donné 3.5 grammes du 28 grammes euh, de cette nouvelle compagnie qui a trois produits à la SQDC, un de 28 grammes, qui est considéré euh, variété mélangée. Hein, on sait ce que ça veut dire, variété mélangée. Ça sera pas le même produit à l'intérieur de cette enveloppe-là dans six mois ou peu importe quand, dans la prochaine production. Euh, the Green Organic Dutchman, quand on regarde sur le site de la SQDC, euh, le deuxième et le troisième produit, ce sont des produits de 3.5 grammes. Euh, donc ici, c'est vraiment la grosse enveloppe là, qui contient 28 grammes, 144 dollars et 90 sous, donc euh, 145. Si on se compare un peu avec euh, les autres 28 grammes à la SQDC, on sait que EXO sont à 126, on sait que euh, Grassland, euh, le 28 grammes de Sondial Grower, c'est à 171. Euh, il y a de plus en plus de 28 grammes à la SQDC. Euh, toujours, toujours intéressant de voir les prix. On a déjà nos préférences. Donc, quand on va sur le site de la SQDC, on peut euh, faire ressortir les formats. Donc, on va cocher le format seulement les 28 grammes. Il y a 9, 9 28 grammes différents. Donc, euh, EXO, là, il y a 3 produits à 125 et 70, là 126 il euh, y a le gros indica de Dubon hein? Dubon a appelé son cannabis le gros indica Tweed ont sorti le TWD 28 Sativa TWD 28 indica on a Grassland avec Rêve bleu et puis euh, Grassland a un deuxième 28 grammes avec Général 4 étoiles. Euh, C'est le nom du cannabis. Général 4 étoiles. Mais là, j'ai été voir les 28 grammes pour savoir un peu les gammes de prix. Euh, 171 pour Grassland. Euh, 154 pour Tweed. 151 pour Dubon. Et puis, on a euh, de... De organic. Dutchman, hein, c'est quand c'est The Green Organic Dutchman, The Green Organic Dutchman, ils sont euh, à 145, 144,90, euh, c'est les euh, deuxièmes moins dispendieux après Tweed, après, après Exo, Exo c'est les moins chers, 125, après on tombe à 144, 151, 154, 171. Habituellement, euh, quand on parle de produits biologiques, que ce soit dans la nourriture ou dans le cannabis, habituellement, les produits biologiques, c'est toujours un peu plus dispendieux. Beaucoup de personnes se demandent, mais pourquoi, si on, est, si on utilise moins de, de pesticides, d'insecticides par rapport aux légumes dans les champs, pourquoi que ça revient plus cher? Euh, ben c'est à cause des pertes, euh, à cause qu'ils euh, ont des pertes. Et puis les compagnies, il faut qu'ils atteignent euh, des, des certains revenus, certains standards. Donc, ils sont obligés d'augmenter les prix pour compenser avec les pertes euh, occasionnées par les insectes qui n'ont pas été tués par les insecticides. Aussi, les produits biologiques des fois sont euh, ont été travaillés avec plus de soins, plus de plus de travail manuel, physique avec euh, l'être humain, moins de machinerie. Donc, ça peut revenir un peu plus cher, euh, que ce soit à court terme ou à long terme. C'est toujours un petit peu plus cher, le biologique, présentement, euh, avec les techniques qu'on utilise. Hein, on se comprend. Avant d'ouvrir ce cannabis-là, je, je, je connais les gens qui, qui sont bio dans la vie, qui sont... Euh, certaines personnes sont véganes, végétariens. Mais ceux qui sont biologiques, qui sont biologiques sur toute la ligne. Euh, S'ils rentrent dans la SQDC et puis qu'ils savent que The Green Organic Dutchman est biologique, ils vont l'acheter. Ils vont l'acheter. Que ce soit bon, que ce soit pas bon, ils vont l'acheter. Il y a une deuxième compagnie qui offre un produit organique à la SQDC. Euh, on connaît la compagnie Organigram, avec euh, les produits Edison. Eh bien, euh, Organigram ont Edison, ils ont aussi leurs produits mélangés avec Flicker Buds, Spark Buds. Flicker Buds, Spark Buds, c'est Trailblazer. Mais Edison, pas Edison, excusez-moi, Organigram, ceux qui ont Edison, Trailer Blazer, Trailblazer, ils ont un produit organique qui s'appelle Anker, Anker. Il manque le E, c'est ANKR. A N K, -K organique. C'est euh, leur marque. Donc Organigram font pousser du cannabis et puis euh, la compagnie, ils ont mis la marque Anker organique et puis le produit s'appelle Sirene. Et puis euh, donc c'est vraiment le produit sirène, c'est compétiteur à The Green Organic Dutchman. La compétition pour le 3.5, c'est 35$ et 30 sous. Et pour la compétition, on a 34$ et 50$. Ça, c'est un produit avec CBD. Puis, on a un autre à 39$ et 40$. Donc, il y a vraiment le deux prix différents pour les 3.5 grammes de euh, Green Organic Dutchman, euh, celui avec CBD et 34,50 et celui qui contient seulement du THC biologique, et euh, 40. Vraiment impressionné par le prix. Je vais ça immédiatement avec vous. Vraiment impressionné par le prix. 144,90. C'est le deuxième moins cher après EXO. Ça sent. Ça sent. Écoutez, je ne peux pas vous empêcher de vous dire, je l'ai ouvert avant la vidéo. Euh, la terpène dominante, je pensais que ce n'était pas indiqué. Parce que vu que c'est un produit mélangé, il euh, y a plusieurs compagnies qui n'osent pas mettre de terpènes vu que les terpènes ne seront pas les mêmes, vu que le cannabis va changer d'une production à l'autre. Mais ici, ils ont mis des, des terpènes. Et la première terpène, c'est pinène. Euh, pour un peu vous expliquer, pinène, c'est quoi? C'est l'odeur de pain. Euh, c'est de cette essence que les pains tirent leur odeur. Quand on parle d'utilisation médicale, euh, le pinène, ses propriétés, c'est anti-inflammatoire. Donc, euh, vous savez, un petit bobo, euh, vous prenez ça, ben ça va... Euh, c'est un anti-inflammatoire, ça va enlever le bobo, en général en général et puis ils disent que le pinane c'est très très répandu dans les variétés de cannabis euh, sur 16 plants de cannabis testés, 16 en contenait à des niveaux différents euh, j'ai pris une euh, information là, sur euh, un site quelconque, il y a tellement de sites internet qui peut parler des terpènes, vous le savez très bien, euh, il y a beaucoup d'autres terpènes dans ce cannabis là mais moi je peux vous dire que ça sent euh, le pinane et c'est agréable. Des fois, il y a des pinènes que j'aime pas. Mais celui-là, euh, je le trouve vraiment agréable. La deuxième terpène prédominante, et pourtant, pourtant, c'est un produit mélangé. Mais ça donne que c'est le pinène. Est-ce que c'est les bonnes terpènes? Va-tu falloir appeler la SQDC? Va-tu falloir appeler The Green Organic Dutchman? Je ne suis pas sûr que The Green Organic Dutchman est au courant de ce qu'il y a sur le site de la SQDC. Euh, c'est le site de la SQDC, c'est la SQDC qui gère leur propre site. Pinène, cariophyllène, pourtant cariophyllène, j'aime pas ça, vous le savez très bien. Ça sent vraiment pinène, vraiment pinène. ocimène, euh, ça c'est un peu bonbon, je trouve pas bonbon. Euh, Myrsen, euh, un peu, hein, que j'aime beaucoup, vous savez très bien, l'effet du Myrcène, ça l'amortit, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça l'écrase. Et puis, euh, le Goyol, euh, ça me vient pas l'idée, le Goyol, J'ai pas le temps de faire de recherche, à moins qu'on prenne notre temps. G-U-A, on va faire copier-coller. Parfait. Donc le guayolle a historiquement beaucoup été utilisé dans la médecine dans la médecine, médecine naturelle. C'est dur à lire ce mot là. La guayacum officinale connue pour posséder une importante teneur en guayolle a été ramenée en Europe par les espagnols après avoir découvert cette ah, écoutez, boys, j'ai lu ça pour absolument rien. Euh, ça, c'est dans les fleurs. Là, je vois que c'est dans les fleurs. En tout cas, on ne veut pas se perdre. On va regarder euh, le cannabis de plus près. On regarde ça immédiatement. All right, gang, on est de retour avec euh, le produit biologique, organique, The Green Organic Dutchman. L'humidité elle est parfaite, euh, pour un 28 grammes, euh, 145 dollars, le deuxième moins cher, biologique, c'est un cannabis qui n'est pas irradié, c'est un cannabis qui n'est pas irradié, donc ils font tous les tests euh, pour passer Santé Canada sans envoyer des, des rayons, des, des, sans irradier le cannabis, comme Broken Coast. Là, ici, on ne parle pas de la même qualité que Broken Coast. Euh, C'est quand même du beau cannabis euh, avec des trichomes. Il y a moins de trichomes que Grill. Euh, il y a moins de trichomes euh, que Broken Coast. Écoutez, là, on paye 145 l'once. Produit biologique, comme je vous dis. Il y a beaucoup de personnes qui vont acheter ça sans se poser la question y est-tu bon, y est-tu pas bon. Il y a des gens qui ne vivent que pour le biologique. Moi, présentement, j'ai aucun problème avec ce cannabis-là. J'ai aucun problème. Euh, il sent bon pour un pinem. On s'enroule un. Tout de suite. All right, gang. On est de retour. Écoutez, euh, quand on utilise des lunettes de rapproche comme ça, là... Euh, J'adore ça. J'adore ça. Et puis, euh, vous voyez, je prends le temps. Je prends le temps de regarder le cannabis. Euh, je vais le déchirer, je vais le sentir. C est, c est, il faut prendre le temps. C'est ça, le vu l'expérience. Comme la grosse cocotte que j'ai ici, là. Quand on regarde attentivement... Par en bas, là, en dessous, il y a un petit peu de mauve. C'est beau, il faut, faut prendre le temps de regarder. Les trichomes ne sont pas aussi gros que Grill. Les trichomes ne sont pas aussi gros que Broken Coast. Broken Coast, c'est le top, top de la SQDC. Mais ce qu'on a ici, euh, il va avoir la clientèle pour. Les produits biologiques ont leur clientèle. Euh, J'enroule un immédiatement. J'ai fumé un joint de ce produit le Rotterdam OG. Euh, je voulais vraiment être prêt pour euh, la vidéo vous expliquer le buzz des fois euh, je fume puis peut-être je vous explique pas assez le buzz. Je vais le rouler tout de suite. C'est un excellent pinène. euh il goûte pas trop fort le pinen. Et puis il est mélangé avec les autres terpènes, puis les autres terpènes sont tellement sont sont vraiment faibles euh, que c'est vraiment pinène que tu goûtes le plus, mais faible. Euh, moi je l'aime, moi je l'aime. 144,90 c'est le deuxième moins cher sur euh, on pourrait dire quatre grosses compagnies. Il euh, ben, y a quand même neuf, y a neuf produits, dont euh, Original Stash, High, Lee Dutch, Dubon, TWD, puis Grassland. Ils sont deuxièmes sur cinq. deuxième sur cinq, écoute, la variété là, que j'entre les mains, là, euh, on est le 29 mai. Je te le recommande. Je te le recommande. Je te le recommande parce que j'ai goûté. Puis j'aime le buzz. Je sais qu'il y a beaucoup de gens euh, qui ont aimé les batchs de EXO avec euh, le Original Statch. Euh, mais moi, celle-là, je l'adore. Je l'adore. Euh, L'action à la bourse, c'est à la bourse. Ça a déjà été jusqu'à 8$ et 25 sous. Euh, 8$ et 25 le 21 septembre, 21 septembre 2018. Donc aujourd'hui, on est le 29 mai 2020. Et puis c'est 44 sous. 44 sous canadiens. Tu peux être propriétaire de la compagnie de cannabis biologique qui a un gros, gros entrepôt à Valleyfield, au Québec, mais le siège social est en Ontario. Ben, jaimerais tout ça aller faire un tour là-bas? Hein? Wheelman, avec sa caméra, rentre chez T-God, The Green Organic Dutchman. Donc, le joint est roulé, j'ai utilisé un papier zigzag, je me suis procuré ça aujourd'hui, j'ai remarqué que le design avait changé. Hein, c'est écrit ici là ZZ, avant là, il y avait un, un, euh, un fumet de potes avec une barbe puis un joint, ils ont changé ça, ça va plus euh, high class. Je vais remettre euh, les lunettes d'approche pour euh, essayer de vous décrire un peu ce que je vois. Je vais déchirer la cocotte, c'est triste à dire, euh, c'est trimé mal à la main, c'est organique, ce n'est pas irradié. Hein? On sait que les compagnies mettent ça là, dans un genre là, de micro-ondes, sur là, un tapis roulant. Il y a des ondes qui envoient ça sur. Les... Il y a des ondes qui sont envoyées sur le cannabis pour détecter euh, les insectes, détecter la moisissure, détecter les anomalies pour pouvoir respecter les tests de Santé Canada, les, cana... les compagnies de cannabis irradient leurs produits pour que pour que ça ça roule, pour que les standards soient atteints, puis que ça roule. Mais ça, moi, je suis convaincu que ça l'affecte le goût, que ça affecte les terpènes, les terpènes, c'est les arômes, terpènes, arômes, goût, là, c'est ensemble, c'est la même affaire. Les terpènes comme le pinène, ça travaille avec le THC. Puis tout ça ensemble, ça fait le buzz de ce produit-là. Le produit, c'est quoi? C'est le cannabis. Les terpènes avec les cannabinoïdes. Les cannabinoïdes, c'est THC et CBD. Les terpènes avec les cannabinoïdes, ça travaille ensemble. Puis ce produit-là, il travaille très bien. Très bien. J'aime beaucoup ce produit. J'ai vraiment hâte d'essayer les deux autres 3.5. Jésus. Patrick. il voulait s'occuper de ça, il s'est dit Winman, il va faire les euh, produits de Green Organic Dutchman donc euh, soyez toujours présents Winman. Euh, on a toujours des surprises, toujours des nouveautés l'humidité est parfaite euh, quand on casse ça là ça sent pas nécessairement plus fort, mais je, je vais enlever ces lunettes-là. Là. Écoutez, c'est pinane, avec un petit peu de cariophylline, un petit peu de myrcène. vraiment lourd, vraiment, vraiment, tout est à peine, mais je vous le dis, je vous le dis, je cherche mon briquet, mon lighter, le buzz est bon, le buzz est bon. On n'a pas vraiment entendu parler du produit de Organigram. On sait qu'Organigram, à la SQDC, avec, euh, leur marque de commerce, Edison, Trailblazer, euh, ont un produit biologique, Anker, A-N-K-R. Et puis, euh, leur marque Anker, ben, ils ont le produit qui s'appelle Sirene. Donc, Sirène, c'est compétiteur à The Green Organic Dutchman. Santé, merci beaucoup, Patrick. 28 grammes, produits biologiques à la SQDC. Regardez ça avec couleur turquoise. 17,79 de THC. Ça allait être emballé, euh, je pense que ça a été emballé au mois d'avril, le 29 avril, donc aujourd'hui on est le 29 mai, ça fait un mois, euh, c'est sûr que j'ai pas eu le 28 grammes au complet, je sais pas s'il m'a donné les meilleures cocottes, mais euh, je sais pas s'il y avait un boost ou un boveda, mais l'humidité est parfaite. C'est une enveloppe, hein, comme euh, 48 Nord, euh, comme euh, Exo, là, or, uh, Stash, comment on appelle ça, donc? Original Stash, exactement. Il y a seulement du bon Tweed et Grassland, donc trois quand même, trois compagnies qui ont des contenants de plastiques Et deux sur cinq, là, que c'est des enveloppes. Et chacun a, a leurs défauts, chacun a leurs leur préférences. C'est sûr que le plastique, c'est pas évident. Ça, c'est mieux sûrement pour l'environnement, j'imagine. Moi, c'était rendu que je commençais à m'habituer aux contenants. Est-ce que j'aime pas des contenants? J'ai l'impression que le plastique affecte peut-être le goût, où on perd des terpènes, ou l'humidité est affectée à cause qu'il y a trop d'air qui rentre dans les contenants plastiques. Ça ici, sûrement, ben pas sûrement, peut-être euh, que c'est plus efficace pour l'humidité. En étant plus hermétique, on commence à voir aussi euh, les compagnies avoir des euh, contenants en verre. Euh, on a juste à penser à Asplend en céramique, euh, Top Leaf en verre. Et j'ai eu l'impression que des the, the Green Organic Dutchman, c'est en verre aussi, en vitre. Très, très, très, très lourd le contenant, très lourd. Très bizarre que c'est un produit mélangé puis qui nous indique les arômes. Il nous indique les terpènes. Et aussi les arômes. Quel arôme qu'ils nous ont dit ici? Euh, terreux, sucré. Euh, moi, je trouve tellement, tellement que c'est boisé, là. Dans le bois, là, sapin, pain. Pinaine, une petite affaire de cariole filaine. Une petite affaire de sucré. Mais pas terreux. Mais tu sais. C'est Pinène. C'est Pinène. Ça va être bon ça. ça. Ça va passer man. Ça va être bon. Euh... Écoute. Avec la compétition qu'il y a la SQDC, peut-être que ce produit-là vaut 30$ à la place de 35. Euh, si Ça serait un 3.5, OK? Euh, mais c'est n'est même pas un 3.5. C'est euh, un 28 grammes. Mais ça, c'est qualité, genre... Genre euh, 48 nord, euh, genre... Euh, 7 J'ai l'impression, peut-être, que... Les produits qui y a à 35, c'est peut-être un petit 5 de plus à cause que c'est biologique. Hein? Parce qu'en général, les produits biologiques, c'est un peu plus cher. Hein? Les fruits et légumes là, à l'épicerie, c'est plus cher quand c'est biologique. Peut-être qu'il y aurait peut-être un, un petit euh, 3-4 de plus à cause que c'est biologique. Mais le boss qui donne... Euh, ce produit-là, ce cannabis-là, euh, les deux autres cannabis que je vais essayer de cette compagnie-là, hein, les 3.5 ici, l'un qui est avec CBD, l'autre c'est seulement du THC. Le buzz va être complètement différent. Mais le buzz de celui-là, je l'aime très bien. Euh, Indica, hein, écrase, mais euh, Indica quand même léger, là. Indica, euh, Indica hybride, tu mais c'est le fun, c'est un produit biologique. Là. Je suis excité quand même. Euh, il va avoir une clientèle pour ça. Il va avoir une clientèle. Il y en a qui vont acheter ça les yeux fermés. Puis il y en a qui, même s'ils ne l'aiment pas, ils vont l'acheter pareil parce que c'est. Ils ont c'est juste biologique. Puis ils voient, ils pensent, ils entendent juste par le biologique. Ça existe, des gens comme ça. Puis moi, je pense que présentement, là, euh, les produits cariophyllènes, ce n'est pas grand, vraiment gagnant, c'est pas vraiment winner. Et puis, pinène Fait que c'est excellent. Ils ont choisi une très bonne variété. Euh. Il n'y euh, a pas grand monde qui se bat pour le cariophyllène. Il n'y a pas grand personne qui qui, qui me font des commentaires là, sur euh, Instagram. Euh, qui veulent faire une révolution cariophylène, tu comprends Écoute, euh, j'espère que tu as aimé la vidéo. Euh... Le problème en ce moment, c'est que c'est écrit produit mélangé. Si c'est produit mélangé, on n'est pas supposé savoir c'est quoi, donc ils ne sont pas supposés de mettre de terpènes. Est-ce que c'est est, la SQDC qui ont mis mélangé, il ne fallait pas mettre mélangé Est-ce que le Rotter Dam OG, le nom de ce cannabis-là, est-ce que c'est ça la vraie variété à l'intérieur Je ne sais pas. Mais c'est encore à Patrick. Puis une autre chose qui est un peu. Euh, que je comprends pas, c'est qu'il y a deux indications de THC sur l'emballage. Le, THC 26.5 mg par gramme. Puis THC total 17, 177.9. OK, ok, ok. Donc on tente la virgule, c'est vrai. Donc c'est le, le 177.9. C'est. Écoute ça, écoute ça, écoute ça, le 177.9 c'est 17.79 et puis le 26.5, tu torses la virgule, ça fait 2.65, d'après moi, c'est le THC activé. Hein? Vous que je veux dire? Si on mange le cannabis comme ça, on va juste avoir un boss de 2%. Il faut le brûler pour atteindre le 17%. Je sais pas pourquoi hein, ils ont peut-être changé euh, la façon d'écrire euh, le pourcentage de THC. Avant c'était clair, mais là, à l'instant, c'est milligrammes en gramme le passer la virgule. J'ai vraiment hâte d'essayer les deux autres produits. Euh, Ce n'est pas des produits mélangés, c'est vraiment euh, des marques précises. Oh, J'ai perdu euh le produit qui contient THC et CBD. Hein, on appelle ça un produit équilibré. Sinon, c'est seulement un produit avec CBD. Mais quand il y a du THC aussi, on appelle ça un produit équilibré. Euh, 34 et 50, Cariophilen, Cariophilen, Skunk aze Skunk Ace, habituellement. Euh c'est agrumes, citron, haze euh, pour moi d'habitude c'est je me mélange avec le pinène et puis le, le, le, le limonène. Pourtant le haze habituellement c'est limonène, euh, c'est même pas écrit limonène dans les cinq terpènes dominants du skunk haze hein, de, de Green Organic Dutchman, un produit biologique. Donc, euh, j'ai bientôt, euh, je vais bientôt faire cette vidéo-là. Et puis, l'autre produit, c'est seulement un produit avec THC à fort pourcentage de THC. Entre 20 et 24. Encore le Pinenn. Est-ce que c'est celui-là qui est dans serait le 28 grammes? Donc, pinène du LA Confidential. Ça fait vraiment longtemps que je pas fumé du LA Confidential euh, exemple d'Aurora. Euh, puis on sait que le cannabis de la SQDC a toujours des modifications. Euh, J'avais fumé un LA Confidential d'un abonné qui était incroyable, là. Euh, C'était incroyable, là, tu, tu Ça n'a rien à voir avec le LA Confidential, malheureusement, de Aurora. Donc, le LA Confidential qu'il y a ici, 39,40 Euh.. Biologique, est-ce qu'on paye un peu plus cher? Entre 20 et 24. Donc, on est assuré d'avoir du 20% de THC. En principe. En principe, c'est écrit. Hein? Donc, euh, peut-être c'est pour ça, là, 39 et 40. Sans même l'avoir ouvert, euh, peut-être que ça vaudrait peut-être 35. Si je compare ça avec ça ici. D'après moi, peut-être qu'il y aurait peut-être un, peut un 4, 5 de plus, à cause que c'est biologique, mais c'est tout à fait normal. C'est comme ça, les produits biologiques, les gens qui veulent des produits biologiques sont prêts à payer pour ça. Euh, parce que là, on va bientôt ouvrir ça, ce cannabis-là, à 39,40$. 39,40$, c'est à côté du top-leaf. C'est plus cher que grill. Donc, euh, Broken Coast, c'est 46$. Mais à 39,40$, là, là, on sent bien dans la cour des grands. Euh, vraiment hâte, vraiment hâte d'ouvrir ça. Euh, très, très, très, très, très satisfait de ce produit, le deuxième moins cher, là après le produit d'Exo euh, pour les produits à 28 grammes. Système si les produits Pinène, vas-y, les yeux fermés. Les yeux fermés. Euh, le buzz est très bien. Le buzz, je le trouve. Tu sais comment je le trouve? Je trouve tout en avant de mes bras, puis en avant de mon ventre, puis en avant de ma face, mais pas dans mon dos. Pas en arrière de mes bras. Pas en arrière. On dirait c'est tout. On dirait c'est la moitié de mon corps par en avant. Puis j'ai jamais eu. Là, je suis en train de le fumer au complet. Là. Quand j'en ai fumé un, il a trois heures au complet, là, le buzz est arrivé. là, tu sais, Ça prend cinq minutes. 5-6 minutes. là, le, le buzz complet, si tu veux. Ben du monde, me demande après combien de temps ça buzz. Écoute, après deux minutes, là, tu commences à buzzer, c'est quand même in, instantané. Mais là, quand, quand tu, tu, tu prends ton temps, là, puis en avant des bras. En avant des bras, je sentais là. Euh, en tout cas, si t'as un bobo ici d'après moi, t'auras plus mal. Là. Ça va être un anti-inflammatoire euh, pendant trois heures. Là, tu sais. Mais c'est bizarre. On le en avant des bras. C'est bizarre. C'est bizarre. Si t'aimes pas Pinène, euh, je sais pas quoi te dire. Euh, si t'aimes un peu Pinène, ben vas-y, achète-le. Il euh, n'est pas dispendieux à comparer à certaines autres compagnies que j'ai pas essayé, euh, Que j'ai pas essayé. Les produits tweed, je pas. Les 28 grammes de tweed, je ne les pas. Euh, C'est impossible. C'est impossible. J'ai pas d'argent pour ça. C'est impossible. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. J'aime aucun produit tweed. Toutes les arômes, je les aime pas. OK. Je vais finir ça tranquillement. Il me reste euh, 3-4 puffs. Et puis, euh, merci encore à Patrick. Et puis, le Rotter Dam OG avec la superbe couleur. Je te recommande. Et puis, euh, les gens qui vont fumer du biologique, ils ne seront pas gênés. Ils vont pouvoir euh, fumer la tête haute. Parce qu'on a un produit de qualité entre les mains. Et puis, euh, j'espère un jour aller voir ça avant les films. J'espère que les deux autres cannabis vont être similaires. Euh, en général, là, c est, c est, ça suit. Il n'y a pas vraiment de décor, là, entre deux variétés quand ça vient de la même compagnie. Et puis, en plus, le 28 grammes, des fois, peut-être qu'on pense que ce serait peut-être un petit peu inférieur. Vu que peut-être hier on va en passer, vas-y, vas-y. Peut-être que les 3.5 qui garderaient un petit peu plus la qualité. Euh, reste à voir. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. J'espère que tu apprécié la vidéo. J'espère que ça va donner un pouce. Merci à Patrick là, pour euh, 3.5 grammes de de ce produit-là, du Rutter Dam OG. Un produit mélangé euh, qui nous ont quand même donné les terpène comme indicateur. Peace